Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler d'une BD sous le lit de Monsieur Q. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Valentin, qui est gay et qui se trouve avoir un rapport à risque, c'est-à-dire qu'il couche sans capote, ou en fait il se souvient plus trop s'il a mis une capote ou pas, bref, il est pas sûr, rapport à risque. La logique voudrait que Valentin aille se faire dépister au VIH pour savoir si oui ou non il a attrapé quelque chose ou si tout va bien, Sauf que, bah, il a peur. Peur de ce qui pourrait se passer, peur de l'avoir, peur de des conséquences, peur de tout ce que cela peut signifier. Et résultat, il ne va pas avoir vraiment envie d'y aller faire son dépistage. Ne faites pas ça chez vous. Cette BD raconte la vie de Valentin à partir du moment où il a ce rapport à risque jusqu'au moment où il se décide enfin peut-être à aller se faire dépister. Il partage la bête avec sa meilleure amie Émilie, avec un garçon qu'il va rencontrer, avec ses amis, avec sa maman. Et il va essayer de vivre comme si de rien n'était avec toujours cette peur de « Est-ce que je l'ai Est-ce que je l'ai pas Qu'est-ce que je vais faire mon Dieu ?» Et quand il va rencontrer quelqu'un, ça va être d'autant plus compliqué parce que non seulement il va avoir peur d'avoir le VIH, mais en plus, il va avoir peur de le transmettre, ajouter à tout ça qu'il n'en qu'un avec sa mère, etc, c'est pas facile. C'est une histoire de vie, inspirée parfois de faits réels, on sait pas trop, c'est assez flou, et c'est vachement bien. Pour ce qui est des thématiques abordées dans ce lit, bien évidemment, on y retrouve l'homosexualité, la bisexualité, mais surtout la question de la séropositivité au VIH. Euh, du dépistage, du sida, de la peur de l'avoir, de l'épidémie et en particulier euh, dans le milieu homosexuel masculin. Ça parle aussi du placard, du communal, de tout ce qui est autour du secret, et puis à côté, d'amour, d'amitié, de la famille, des choses positives. Pour ce qui est de mon avis sur cette BD, Sous le lit, alors c'est très difficile pour moi d'être objectif puisque je connais l'auteur et en même temps on n'est jamais objectif quand on parle d'un livre, hein, soyons honnêtes, sinon ce n'est pas une critique, c'est un résumé. Donc, euh, je ne suis pas objectif. Cette histoire elle est vraiment au top. C'est un regard de concerné sur euh, une histoire et une situation euh, sans porter de jugement, de manière euh, très réaliste et en même temps c'est normal puisque ce sont inspirés de faits réels que ce soit de l'auteur ou de ce qu'il a pu vivre, des personnes qu'il a pu rencontrer, etc. On sent vraiment ce réalisme et cette inspiration, ça rend les personnages d'autant plus touchants, on s'attache très facilement à eux alors que l'histoire se déroule au final sur, sur très très peu de temps. Et ça permet aussi d'aborder un sujet qui est pourtant extrêmement difficile et casse-gueule, est celui de la séropositivité. Du dépistage, du sida, de façon très brute, sans jugement et sans donner de leçons de morale, tout en transmettant quand même euh, bah, certaines valeurs et un message qui est important, qui est celui de faire dépister s'il te plaît. Alors pour ce qui est d'illustration, moi j'adore, hein, je ne vous cache pas. Alors je trouve que c'est un style euh, de dessin qui est euh, peu commun, euh, facilement identifiable. Euh, quand on regarde, on sait que c'est le travail de, de monsieur Q. Il y a un jeu sur les couleurs qui est qui est super jolie, euh, celle-là par exemple, ici, avec, voilà, multicolore c'est beau. Tout au long de la BD, il y a des ambiances différentes, avec des tonalités différentes, enfin je trouve qu'il y a un vrai travail sur les couleurs, euh, qu'on remarque bien et qui est beau. Personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait une gestion des silences, qui est extraordinaire, c'est quelque chose qui est difficile à faire et en même temps ça passe très bien en dessin. C'est une histoire où il y a assez peu de dialogue au final, et il y a beaucoup de planches où il n'y a, y a, a pas de parole, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de pensée. Et c'est juste un message qui passe à travers le dessin. C'est vachement bien fait. J'aime beaucoup. Tenez celle-là par exemple, si c'est pas magnifique. À qui je conseille sous le lit euh, Bien évidemment, à tous ceux qui sont fans du travail de Monsieur Q. D'ailleurs, je vous conseille son blog parce que c'est vachement bien. Je mettrai le lien dans la description. C'est un livre que je conseille à partir de. 15 ans quelque chose comme ça. Si tu cherches un livre qui parle de séropositivité, bah celui-là ça va te plaire. Si tu as aimé une BD comme euh, celle du projet 17 mai, tu vas aimer. Et puis si tu veux en savoir plus, tu peux aller regarder euh, la vidéo qu'a fait Margot de la chaîne Vivre avec, euh, où elle interview euh, Monsieur Cuff pour parler à la fois de son livre et euh, de son travail d'illustrateur. Donc voilà je vais te mettre les liens de ces vidéos dans la description comme ça tu pourras aller voir parce que c'est vachement cool. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à acheter sous le lit, à l'offrir à vos amis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. A la prochaine. Portez-vous bien.